est commencer cette chronique en nous posant une colle, non bah Oui, que, vous, vous savez Marie comment on sait qu'on est vieux euh, Non, je dirais repère les cheveux blancs. Elle est perdue hein C'est quand on n'a plus l'âge d'aller au JMJ. Bon, moi ça ah, fait oui. deux ans hein, déjà que j'ai passé la date limite, mais cette année j'ai l'impression d'avoir encore franchi un cap. Quoi. Je connais carrément plus personne qui va euh, au JMJ. Mais bon, au moins maintenant, hein, je sais ce que ça veut dire JMJ. Parce qu'en 2000, quand on nous avait donné des tracts à l'aumanderie, j'avais demandé « qu'est-ce que c'est ça JMJ ?» Vous croyez vraiment qu'on est intéressé par un concert de Jean-Michel Jarre à Rome Oui, non, mais parce qu'à l'époque, euh, hein, j'étais très drôle, mais sans m'en rendre compte. Il est malin, le pape, hein, parce que euh, ce n'était pas gagné d'avance sur le papier. Hein. Je l'imagine, euh, la réunion de briefing. Alors, le pitch, c'est des jeunes de toute la planète qui se retrouvent autour du pape, autour de Bibi. Hein Les cardinaux, ils devaient être là. Non, mais excuse-moi, Jean-Paul, hein, mais euh, avec tout le respect qu'on te doit, ça ne marchera jamais. Et ça, en fait, bah, ça a cartonné oui, oui. Bah oui Notre homogène, il nous en avait même parlé un an à l'avance. Hein. Quand t'es jeune, tu sais pas ce que tu vas faire l'heure d'après, mais là, un an avant, on savait tous qu'on irait au JMJ euh, en 2000. Quoi. Faut dire qu'ils avaient de bons arguments à l'époque. Hein. Allez On va faire 36 heures de bus, on va dormir par terre et il va faire 40 degrés <rire> Mais, il y aura le pape Ah oui, c'est la récompense. Et, oui. bon, et puis, euh, accessoirement, euh, on va visiter l'Italie aussi alors, il nous avait pas précisé qu'on serait 2 millions euh, dans les Amis rues de Rome. Ah ouais, ça ressemblerait <rire> plus au carnaval de Rio qu'à la gloire de l'Empire romain. Bon, à l'époque aussi, hein, on, on était complètement insouciant. Il hein, faut dire qu'il n'y a pas de cluster, il n'y avait euh, pas de variant euh, gamma ou delta. Enfin, si, il y avait peut-être un variant. Okay. Bah, le variant bêta, quoi. Hein, mais ça, c'était plutôt dû à l'âge, hein, parce que quand tu as 16 ans, <rire> tu pas non plus futé-futé, euh, quoi. Quand j'ai demandé euh, ce que c'était les GMJ, on m'a dit euh, « Ah ben, bah, tu vas voir, c'est euh, un peu le Woodstock Kato hein. ». Cool. Ah bah, moi j'étais là, quoi Woodstock? Non, attendez, ma mère, elle, elle me laissera jamais aller me droguer en écoutant le pape faire du rock. Hein. <rire> bon, j'ai vite compris que ça serait pas du tout euh, ce que j'imaginais. Bah, rien qu'en montant dans le bus, hein. on a prié le rosaire, euh, un rosaire tout entier dès le premier kilomètre. Je leur ai dit, attendez, non, mais si vous avez si peu confiance dans le chauffeur, il faut le dire tout de suite et, <rire> et on va trouver une solution. Hein, parce qu'on ne va pas commencer à faire des chapelets pendant 36 heures. Bon, et C'est vrai que les JMJ, hein, c'est un rassemblement de jeunes, mais c'est aussi un pèlerinage. Tu reviens pas pareil euh, quand tu as vécu les JMJ. Déjà, tu comprends que tu n'es pas cato partout pareil dans le monde. Hein, parce que moi, franchement, à part les Français, j'ai vu très peu de chaussures bateaux et de pulls sur les épaules. <rire> et puis, bah, quelque part, pendant les JMJ, tout le monde parle le même langage. Hein. Je veux dire, tu, tu, dire bah, tu baragouines deux mots d'anglais ou d'espagnol, tu échanges vrai. un t-shirt, et ça y est, tu es les meilleurs amis du monde avec un mec qui vient de l'autre bout de la planète. Vrai. Mais toute l'agitation mise à part, je me souviens d'un moment particulier où assis dans l'herbe de Torvergata, je me suis fait cette réflexion. Franchement, vu de ma paroisse être catho, ça ne fait pas rêver tous les jours. Mais ici, je constate que bah, dans tous les pays, dans toutes les langues, le nom de Jésus, ça signifie la même chose pour tous. Et ça, bah, je vais tâcher d'en faire quelque chose en rentrant. Merci Amaro Kazna.